7. Yo les gars, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis à Vélo en Grand C'est le premier salon Vélo VTT d'Île de france c'est la première édition Et aujourd'hui ils m'ont engagé pour faire des démonstrations De VTT Trial que vous verrez Il y a également aujourd'hui un rassemblement Bike Life Et le championnat du monde Le premier de wheeling, donc du coup ils m'ont demandé de participer Je sais pas trop ce que ça va donner parce que je vais vous montrer Les vélos que j'ai actuellement, j'ai pris seulement mon street trial et le vrai trial donc autant vous dire que pour faire des wheelings ça sera plutôt celui-là mais je pourrais pas m'asseoir sur la selle ça semble compliqué, on va voir je sais même pas en quoi consiste la compétition ils m'ont juste demandé de participer donc euh, découvrez ça avec moi et tout le salon on va voir comment ça se passe, c'est parti on a en fait du bruit Les stickers qui sont dispo sur mon site gratos, cadeau. Vas-y, vas-y. Vous le partagez à deux Ouais, yeah, c'est beau ça. Merci, Je dirais que je vais essayer ton vélo. J'ai trouvé un GT, obligé, je l'essaye. Tu sais que j'ai jamais essayé hein. Je dois en avoir un, je l'ai pas encore essayé. Tiens, Tu veux être mon cameraman même ah, Abonnez-vous abonnez à Aurélien noir. Ah, un nouveau. C'est un GT aussi Eh, stylé celui-là. du monde, yeah 3, 2, 1, c'est parti! Maxime dans les airs! La réponse d'Aurélien. il est en train de motiver la foule. On monte d'un cran. Ouh! il est facile. 1m30, les amis. Est-ce que vous pensez qu'Aurélien Fontenoy est capable de sauter à 1m30? Non! Ah, ils ne sont pas sûrs, hein? L'impulsion! Poussez-le! Poussez-le! Poussez-le! À Chaque, Chaque perdant, perdant a un gage, normalement. Ah hein, Eric Je te remercie. Je vais essayer de, de t'épargner parce qu'il y a encore 2-3 choix à commenter. Mais quand je sors un petit ballon de ma poche... Quoi, oui, Ça va être ton gage. Essayez de monter sur le container là-haut. Et je vais essayer de t'éclater un ballon entre les jambes. Ça sera ton gage. Eric, je t'aimais beaucoup. 5, 4, 3, 2... On va tester l'airbag. Oh ils ont mis la grosse rampe en plus là Il y a peut-être moyen d'envoyer backflip On a un premier cobaye T'envoies envoies back direct ou pas euh, Non ah, pas du tout Descends de filmer, attends Ah ils sont chauds là Et... Wouf. Ils sont chauds, elle est haute hein Elle est plus haute que toi t'as vu On doit faire plus de 2 mètres Et ça part Yes Voilà, backflip <rire> Vas-y 3,6 maintenant je vais essayer 540 Ouais Je viens de récupérer ma plaque pour participer au championnat du monde de wheeling. Du coup, comme je vous dis, je vais le mettre sur mon street trial. On va voir ce que ça donne hein, face au, au backlight. Là, on part sur des qualifications. Les 32 premiers seront qualifiés et après, on va faire des poules un contre un. Je vais vous montrer la piste. Bon, ça y est, départ On va partir un contre un ici. L'idée, ça va être de faire tout ce parcours jusqu'à l'arche d'arrivée qui est là bas avec deux passages assez serrés, des esquives, un espèce de dodane au milieu. S. On va voir ce que ça donne avec le street trial Je viens de m'indiquer qu'il va avoir deux passages seuls pour faire un chrono, le meilleur chrono Ensuite le premier partira Avec le dernier en battle et ça avec des poules Jusqu'à la phase finale Allez let's go je vous montre le show On a les amis de Riding Zone, comment ça va les gars ça, ça, va bien, ça, va ça shoot bien. aussi La team Riding Zone elle est où là John on t'attend là, t'es où Ah ça y va, premier concurrent Et en VTT il y a tous les vélos, c'est parti Ok les skip Paf. Allez Melvin tout en relax attitude regardez la maîtrise. Oh, il pose la roue Il a posé la roue Ce championnat du monde de wheeling, mesdames et messieurs, est pas tout à fait sérieux, mais quand même, il y a comme tu dis du talent de la compétence et de véritables champions Ça part avec le gravel Allez Oh Ce qui passe là, il est chaud ah. Wow On va aller sauter les barrières mais regardez il va essayer de tenir cette... Yeah. Choc, choc. cette roue arrière ça tient ça tient allez Aurélien Allez allez la dernière accélération Du coup après ces manches qualificatives ça va être les 8 premiers uniquement qui vont être qualifiés pour le dual Je sais même pas si je suis dans les 8 encore j'ai seulement réussi à faire le parcours sans poser Mais avec mon street Franchement c'est chaud, je peux pas pédaler, on attend euh, les grilles On va s'incruster dans la voiture Red Bull, voir ce qui se passe là Ah c'est serré, hein. tu rentres pas à deux 2 Allez platine et tout euh... Oh t'as une belle vue hein, c'est cool Qualifié 8ème du coup je pars dernier contre, contre le premier Melvin Contre moi Oh il allait trop vite, t'as fait combien 12 et 4 11, 11. 11. Ouais. Tu m'as mis 4 secondes je crois <rire> Ok Bon bah Va falloir pédaler un peu là ah, Ouais ah, ouais C'est chaud là déjà Oh, c'est parti, ça part très simple, on revient sur toi Mais lui, il est parti un petit peu plus dans votre clé d'arrière Il est parti, c'est parti, c'est parti Mais on vient à pousser la roue On oh. vient à pousser la roue, on vient à pousser la roue Ah, c'est bon Ah, les gars, je suis éliminé, je viens de poser la roue avant, j'étais bien en vrai Avec mon petit braquet, là, j'ai pu prendre un bon sprint au début, mais bon, trop de pression, j'ai posé l'avant en vrai c'était jouable mais Elvin je veux ma revanche Je veux la revanche okay, mais c'est mental C'est mental la course Il faut gérer son wheeling Pour moi le manuel je pouvais plus pédaler c'était horrible On va voir qui va gagner oh, Demi finale allez Oh ça a tapé la barrière Aïe aïe aïe Ça finit là yes. yes Allez place à la finale On va aller se mettre à la ligne d'arrivée Pour voir ça On termine la journée en beauté là. Tous les 5 mètres. bunny up. Là on a le champion du monde de wheeling ici là. Enfin duo. Melvin il fait en slalom et moi je fais par dessus. Parti Et deux Et deux deux, trois, quatre, cinq, huit, cinq. On va tester des vélos qui datent de avant ma naissance. 1860. Ça s'appelle un vélocipède. Ah là-bas, oui, il y a une suspension avec, avec la lamelle. Il avec... tourne et ça freine. La tourne voilà. ici voilà. et la ça fichette. vient appuyer là. Oh là là. Et il était pas bête à l'époque déjà. Hein tu veux me faire une démo avant ah, oui. ou faut que j'aille direct Allez, j'y vais direct. Il me dit que c'est facile. Oui. Alors, attends, on va monter dessus. pas dire le bon moment où tu mets les pieds là. Les ah, ouais, virages ouais. c'est chaud hein frotter la jambe dans les virages et ouais, ouais, ah. alors après ça on va essayer celui là le grand bi là t'as des calpies pour monter je peux me faire une petite démonstration quand même avant pour voir ce que c'est euh, quand on maîtrise donc là je me lance voilà oh t'as 2 mètres de haut là et t'attends le bon moment pour récupérer quoi voilà, ok là je m'arrête ah oui comment tu fais pour t'arrêter ok il n'y a pas de frein ouais, ouais voilà. Ah, ah, oh, oh, oh, bon, c'est la fin du salon vélo en grand. Merci les gars, hein. c'est la fin de vidéo aussi. La tradition c'est euh, la parade avec tous les exposants, donc on va se mettre dedans derrière Merci les bénévoles <rires>